Bonjour et bienvenue sur mon blog naturmania.com. Dans ce blog, vous pourrez trouver des fiches conseils, des fiches plantes. Pour vous y retrouver, vous bénéficiez d'un onglet qui s'appelle Recherche par mots-clés. Vous inscrivez le mot que vous cherchez, par exemple on va mettre aromathérapie, et vous tombez sur tous les articles qui concernent l'aromathérapie. Et nous avons toutes les fiches plantes, conseil santé, on va voilà pour en voir plus on va diminuer. Voilà. Vous avez environ une centaine de fiches plantes détaillées. Nous allons prendre une par exemple la marjolaine. Voilà, la marjolaine. Cette fiche très détaillée vous donne tout ce que vous avez à savoir. Pour bien utiliser et bien choisir vos plantes nous allons revenir en arrière voilà. on va faire un autre on va faire arthrose par exemple arthrose voilà arthrose Hop, entrée et voilà sur l'arthrose vous avez tous ces articles sur arthrose on va faire plantes adaptogène. voilà conseil santé vous avez toutes les plantes adaptogènes détaillées, un article général et des articles plantes par plante. Page d'accueil sur, alors vous avez les conseils santé, la boutique en ligne. Cette boutique en ligne c'est naturemania.fr. Vous trouvez sur naturemania.fr toutes mes vidéos, les ebooks et quelques articles sur le blog. Alors on va sur la boutique en ligne, on va aller donc sur le blog, sur actualité, voilà, vous avez un certain nombre d'articles qui peuvent vous intéresser. Alors vous avez sur le site également Facebook, ici F, et ici YouTube, en cliquant vous arrivez directement, en cliquant sur F, directement sur ma page Facebook groupe, où vous trouverez un certain nombre d'articles, également des liens vers d'autres articles. Si vous vous abonnez, vous recevrez au moins une fois par semaine un lien vers un site ou un article intéressant. Alors, si vous cliquez sur YouTube, vous intéressez directement sur ma chaîne. Vous y trouverez presque une centaine de vidéos. Par exemple, sur les... voilà. On va un peu plus loin, vous allez voir. Voilà, avec toujours de, de, de, beaucoup d'images. Voilà. Tout cela, tout cela pour vous dire que vous pouvez gratuitement accéder à naturemania.com pour les articles, les fiches plantes. Vous pouvez accéder à naturemania.fr pour les e-books et les vidéos santé. Sur Facebook, groupe. Naturemania pour les articles hebdomadaires et enfin sur ma chaîne YouTube pour les vidéos en ligne, vous voyez ici les quatre dernières. Si vous voulez avoir des informations en avant-première, inscrivez-vous au groupe Facebook Naturemania et sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir eu la patience d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, à bientôt, au revoir.